Bonjour à toi chers spectateurs. Entre la vie et la mort de Giordano Ghedrellini, c'est un film qui m'intriguait beaucoup. Bon, déjà parce que c'est un polar et que dans les régions francophones j'ai l'impression qu'on en a de moins en moins. Également parce que c'est réalisé par un ancien scénariste qui nous a proposé des films plus ou moins intéressants mais qui souvent avaient des scénarios que je trouvais très haletants sur le papier. Donc j'avoue que tout ça avec en plus Antonio de la Torre en tête d'affiche, eh ben, ça suffisait à totalement me convaincre de voir ce long métrage. Le résumé pour faire simple, Léo est un homme qui semble avoir perdu goût à la vie et ne cherche plus qu'à se laisser porter par son quotidien de chauffeur de métro. Sa vie bascule lorsqu'un jour, au boulot, il voit son fils se jeter devant sa rame. On ne va pas se mentir, je pense pas que la plupart des spectateurs qui vont aller voir entre la vie et la mort vont être surpris. C'est bien de poser ça maintenant parce que ça n'est pas un polar qui je pense foncièrement dans sa base et sa composition cherche à être un film qui veut emmener le spectateur sur un terrain nouveau dans le genre. C'est un film qui va sur un terrain très balisé, qui va aborder un style et une manière d'exécuter le thriller et le polar très classique, trop classique même par de nombreux aspects, mais qui pour autant parvient à briller parce que Guedalini a une vraie maîtrise du genre. Une maîtrise graphique, une maîtrise narrative qui lui permet de surmonter un petit peu le paquet de facilités qui va lui servir entre guillemets de base et de terreau pour ensuite composer son film. Parce qu'on va pas se mentir, Entre la vie et la mort est un film qui constamment du début à la fin est cousu de fil blanc. Ça n'est pas un film qui veut surprendre, c'est un film qui veut embarquer à fond le spectateur dans son aventure, mais à aucun moment cela ne semble être un film qui a envie de créer de la nouveauté dans le genre. C'est un film qui passe son temps à placer des personnages, qui parfois vont être des personnages fonction et vont être guidés presque uniquement par ça, ce qui va être très problématique pour le spectateur pour réussir à se mettre pleinement à leur place. Pour autant, on arrive quand même à rentrer dedans, parce que je trouve qu'il y a un vrai et intense travail d'exécution qui fait que Guedalini arrive à porter son film, à l'emmener dans la direction qu'il souhaite, certes maladroitement, mais au moins il le fait sérieusement, avec professionnalisme, et du coup ça donne lieu à ce film, qui certes ne va pas surprendre, mais confirme et montre qu'il maîtrise vraiment le genre du thriller et du polar. Le polar demande souvent une grande force d'impact, ou en tout cas une maîtrise de la composition dramatique et narrative, ainsi qu'une forme donnant lieu à un peu plus, qu'à une simple et vague enquête ne donnant pas forcément toute sa puissance à une aventure qui se doit de nous passionner et de nous emporter. Giordano Gaderlini nous offre un thriller sous forme de polar qui sonne comme très classique par de nombreux aspects et qui ne surprend quasiment jamais dans la construction et l'évolution de son personnage, mais parvient tout de même à nous embarquer dans un film sous tension rondement mené, notamment par le biais d'une montée en tension très bien sentie. En termes d'écriture, Giordano Gaderlini a encore une fois composé son scénario seul. Je pense qu'au vu du travail qu'il a en tant que scénariste avant par le biais de films qui sont assez méconnus malheureusement, mais qui restent tout de même très intéressants, il a réussi quand même à cerner beaucoup d'aspects du genre qui lui permet de composer un scénario qui, dans sa base, est vraiment bon. Il est évident qu'entre la vie et la mort, dans sa base, dans sa construction, est un scénario très intéressant. Mais c'est là que vient le principal problème, en fait, de l'écriture de Guédard Tout est prévisible. Et c'est vraiment handicapant. Dans le sens où... Si ce pas trop prévisible, on arriverait quand même à se laisser porter assez facilement par cette aventure. Or là, dès les premières minutes, on arrive quand même assez facilement à cerner qui sont les personnages, quels sont leurs rapports, et surtout dans quelle direction ils vont devoir aller. Le seul personnage entre guillemets, qui a un peu de mystère, c'est Léo. Mais Léo est le personnage le plus important de l'écriture de Gaderlini, donc il va vraiment s'acharner sur lui pour faire en sorte qu'il ait le plus de mystère pour que ça drive l'ensemble de sa, de sa narration et son écriture. Parce qu'il sait très bien que si jamais il se plombe avec ce personnage-là, c'est foutu. Parce qu'à côté, on va pas se mentir, les personnages des flics sont des flics, pas grand-chose derrière, la seule accroche qu'il y a, c'est les deux personnages de flics principaux, qui sont donc un père et sa fille, et, et c'est leur seul « entre guillemets background », parce que sinon ils ont pas grand-chose, vaguement la fille elle a un certain rapport avec l'histoire, sur laquelle elle enquête, mais alors, c'est effleuré de telle sorte à juste vouloir créer, on va dire, un côté un peu anecdotique et émotionnel, mais pour moi c'est trop anecdotique, et le reste du temps, c'est le gros problème, on a l'impression que les personnages vont d'un point A à un point B, puis d'un point B à un point C, puis d'un point C à un point D, et c'est tout. Et on a l'impression même que des fois, c'est uniquement pour récupérer un item. Je pense à une scène, vous verrez quand elle arrivera, mais en gros, je trouve que cette scène où le personnage va venir récupérer une arme, elle ne sert qu'à ça elle n'amène aucune nouvelle profondeur à l'écriture, elle permet juste d'avoir une confrontation entre deux personnages qui n'étaient pas forcément de plus que ça nécessaire, et ça montre à quel point Gaderlini, il a un vrai problème de composition de son film, qui heureusement est rattrapé tout de même par certains points qui eux sont bien travaillés. Donc il est évident que le scénario de Guederlini n'est pas là pour nous surprendre, loin de là comme je viens de l'évoquer, mais au fond on ne demande pas toujours d'être surpris par ce que l'on nous raconte, mais surtout de cerner rapidement les personnages et d'être dans la position la plus intéressante pour cerner leur évolution. Léo est à cette image, personnage créé de manière énigmatique et frontale assumant ce côté sombre et difficile à comprendre donnant lieu à un mystère, certes très appuyé et forcé mais permettant ainsi à son évolution de sonner comme clair, comme limpide même et donc en ce sens de nous emporter avec lui dans une narration qui sonne comme accessible En termes de mise en scène Gederlini a une très jolie manière je trouve de travailler la montée en puissance de son action au sein du cadre On va pas se mentir, encore une fois, le film est construit de manière très classique dans son genre. Mais le classicisme qui peut être reproché dans l'écriture devient au travers de la mise en scène un réel point d'appui pour le réalisateur parce qu'il sait que en respectant certains codes, en respectant une certaine structure, une certaine composition, un certain jeu avec les codes, les clichés ou les archétypes du genre, il peut se permettre de construire un cadre dans lequel le spectateur va potentiellement se sentir bien, parce qu'il va se dire je connais ces aspects, je connais ces moments de tension, je sais dans quelle direction ça veut m'emmener je sais que ça va me conforter dans ce que je suis en train de regarder, qu'à partir de là dans la mise en scène, il peut un peu plus s'appuyer sur cette manière de faire qui va emmener du coup une certaine composition de l'image. Et ici je trouve que du coup, que ce soit par le biais de jeux de petits plans séquences, que ce soit par le biais de scènes qui sont réellement des scènes de montée en tension qui sont très très bien travaillées, je pense à une scène toute bête où Léo va rentrer dans son appartement et quelqu'un va débarquer. Cette scène est très très bien foutue dans le sens où il y a une vraie montée en puissance et en plus ça permet de révéler des points autour du personnage qu'on ignorait jusque-là et qui va renforcer le mystère autour de Léo, le mystère qui va renforcer l'empathie du coup. Et je trouve que par ces aspects-là, Guédard arrive vraiment à faire en sorte de consolider son long-métrage et de l'ancrer puissamment dans une vraie lignée de polar et de thriller qui veulent vraiment créer une puissance visuelle qui va emmener le spectateur du début à la fin et qui va réussir à surmonter tout ce que j'ai évoqué avant qui peut plomber l'écriture, mais qui ici, au travers de la scénographie, permet d'avoir un réel impact sur le spectateur, un impact émotionnel, un impact affectif et un impact esthétique et graphique. Indéniablement donc, cette mise en scène de la part de Gaderlini est imposante, que ce soit par son rythme, par la composition de ses cadres, par sa tension, ou par son jeu évident avec la composition des personnages au fur et à mesure que le récit se construit et que la tension monte crescendo avec la caméra. Le metteur en scène se perd peut-être au bout d'un moment, notamment dans les séquences explicatives un poil forcées dans leur genre, mais domine tout de même une base de composition et de narration qui prend aux tripes, ne lâche pas le spectateur du début à la fin, et permet au récit de sonner comme haletant, là où il aurait pu sonner comme plat et cliché, entre de mauvaises mains. En termes de casting, au niveau des rôles tertiaires, il n'y a pas forcément beaucoup de personnages à retenir. Euh, je retiendrai Fabrice Adé, je retiendrai Nesbill, je retiendrai Thibaut Van Der Boer, je retiendrai Wim Vellart, je retiendrai Marie Papillon, qui sont plutôt bien, mais qui ont vraiment des rôles quasi tertiaires. Olivier Gourmet est crédité sur l'affiche, alors honnêtement, il est du même niveau. Il a un rôle quasi tertiaire. honnêtement, on ne le voit pas beaucoup dans le film. Euh, et après, bah, il fait du Olivier Gourmet, donc c'est bien, ça rend bien. Marine Vact est bien. Honnêtement, c'est une actrice qui, je trouve, parfois est très en dans ses interprétations et a tendance un petit peu à se perdre. Ici, je la trouve bien, elle campe bien son personnage, elle arrive à l'emmener dans la meilleure direction possible, elle arrive à avoir une vraie évolution tout du long du film, ça marche très bien. Et bien évidemment, tous ces acteurs sont complètement éclipsés par l'acteur principal qui, je trouve, est hallucinante justesse, parfait, du début à la fin. Et il me démontre encore une fois qu'il est l'un des meilleurs acteurs que je connaisse à l'heure actuelle. Antonio De La Torre est un acteur immense, un grand acteur même. Et ici, il le démontre avec une grâce et une maîtrise folle dans une prestation rare où il parvient à cristalliser une prestation à couper le souffle. Au bout du compte, Entre la vie et la mort, c'est un film qui fonctionne. Mais c'est un film dont il voit avoir la conscience en rentrant dans la salle que c'est un film très classique dans sa catégorie, en tout cas sur sa base. C'est un film qui ne va pas vous surprendre dans son écriture. C'est un film qui ne va pas vous surprendre dans ses clichés. C'est un film qui épouse à fond les archétypes et les stéréotypes du genre. Donc il faut avoir ça en tête. Une fois qu'on a ça, le film est vraiment prenant. Parce que Gederlini a une vraie maîtrise graphique du genre. Il sait se baser très bien sur son personnage central pour emporter toute la narration. Et surtout, il peut se reposer sur ses acteurs, notamment son acteur principal qui est vraiment exceptionnel. Donc entre la vie et la mort de Giordano Gederlini, si vous avez l'occasion de le voir en salle, bah, je vous le conseille. Parce que c'est vraiment un bon thriller. On se laisse bien embarquer dedans, et on est bien sous tension jusqu'à la fin, Crains que ça, ça devrait vous convaincre. A plus